j'ai pas encore vu pire les amis C'est quoi ça Oh putain Oh là là What is awesome. <laughs> Oh putain C'est pas possible là Oh mais merde dégueulasse 半合 Pourquoi ça capte pas ah, ici bordel? Car ça capte pas bien, des fois on est coupé. Alors on va jeter un coup d'œil à la plage. Tem um cuidado aí rapaz. Putain, en tout cas, ça fait peur ici. Oh là là là là là là. Ah, c est, c est dé, en, en tout cas, moi, euh, l'image que j'ai là, c'est dégueulasse. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Pas entretenu. Très sale. Donc on va voir où les véhicules... voyons. ont été cramés, je vais vous montrer là où il y a les véhicules qui sont cramés je passe vraiment en bref ici dans à Chicago parce qu'il faut que je descende il faut que je rentre j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui là donc je, je vais vous montrer là où les véhicules ont été cramés comme ça, ça sera fait Les amis, n'oubliez pas euh, la participation de la cagnotte pour la mosquée. N'oubliez pas de partager euh, la cagnotte et de participer sur la cagnotte pour aider la mosquée de Saint-André. Les amis, n'oublions pas partager, participer sur la cagnotte pour aider la mosquée de Saint-André chemin chemin monnier, d'accord, et j'ai aussi ce, ce devoir d'accomplir euh, cette mission pour sauver cette mosquée, alors je vous demande de m'aider, je vous demande de, de m'aider pour ceux qui peuvent participer sur la cagnotte de mettre un euro pour cette mosquée, euh, je viens des je viens juste d'épingler, là. Donc on va s'exposer un petit peu, on va s'exposer un petit peu en hauteur là-bas pour voir là où ça a cramé. Euh... <coughs> En tout cas, c'est le bordel. C'est le bordel ici là. Je suis pas resté longtemps parce que compliqué là. C'est vraiment compliqué. Donc, regardez On en découvre de plus en plus On marche sur, euh, sur des déchets Donc vous voyez bien C'est magique à vous hein? Magique à vous pour repas bah, Je vais devoir euh, prendre mon taxi euh, plus en haut alors c'est ici que ça a été cramé regardez bien les amis je vais vous montrer là où ça a été cramé c'est ici malheureux les propriétaires des véhicules Malheureux les propriétaires Des véhicules qui sont Qui ont eu, qui ont eu la malchance de se garer Ici Donc voilà C'est ici Vous allez voir Voilà. Et nous y sommes. Voilà. Tout a été calciné. Putain. Ça va, vous récupérez vous un non Là, tu un jumpy ici. Un clio, là. C'est une clio, non. Une mégane. Ça, c'est une mégane ici. Ah. Vous voyez l'état des véhicules. <rire> Ah putain. Ah ben les panneaux aussi ont cramé, hein. Voilà, c'est juste euh, au virage que vous allez y trouver ça. Donc euh, voilà les. Oui, oui, mais je vais pas à, à Congo aujourd'hui, non. C'était juste pour vous montrer ça, quoi. Et voilà, cher ami. Pouah, pouah, pouah, pouah, pouah. Bon, les dégâts. <coughs> Ça sert à rien de fuir. Vous voyez toute la merde qu'il y a. Regardez. Regardez toute la merde qu'il y a. Et mais il y a des villages, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment. C'est vraiment l'horreur, quoi. C'est l'horreur. Ah. Hein je, je filme là. Faire quoi hein pour faire quoi Hein Ah, je tiens une page, en fait, je... Parce qu'il y, des... des... y a des problèmes ici. Oui, je sais. Il y a quelque chose qui est à faire ici. Oui, oui, bien je... je... Nous restons ici pour faire des sécurités. Oui, sécurités ah, ah, non. ah non, moi je ne pas pour faire la guerre, non. Non, non c'est que je, je filme... En fait, tout ce qui est pour l'environnement, je montre... Euh... Ah, c'est pas pour la bagarre. Okay. Je ne suis pas quelqu'un de Congo. Je comprends, je comprends. Oui, oui, merci. Donc, c'est tendu, tendu, tendu, tendu. Donc, ils sont venus me demander si euh, j'étais un mec de Congo. Mais, hélas, je ne suis pas un mec de Congo. Et je ne viens pas cramer d'autres voitures. Aïe. Et vous voyez comment c'est tendu C'est très tendu. C'est très tendu, les amis. Euh... Donc, là, euh, il faut que j'attrape un taxi, d'accord Pour rentrer. Les amis, je vous dire un truc. je vous, Je vais vous dire un truc. Faites attention là où vous mettez les pieds. Moi aussi, je fais attention. Eh Oui, je fais attention. Mais faites attention là où vous mettez les pieds. Faites attention là où vous garez. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué, les amis. C'est compliqué. Donc, euh, faisons attention. Et vivons dans la paix. Ne faites pas la guerre, les amis. Ça sert à rien. D'accord Qui que vous soyez, ne faites pas la guerre. Ça ne résout rien du tout. D'accord Ça fait que empirer les problèmes. On empire que le problème tous les jours, chaque jour. Donc, vivons dans la paix, aimons-nous les amis, avec le sourire. Et eh oui les amis, c'est comme ça. Donc je vais vous laisser, je vais vous laisser avec ces images de Magikaro Coropa qui ont été très rapides, parce que la journée est déjà entamée. Donc euh, on aura d'autres occasions peut-être de repasser ici. Mais le bilan, le bilan... Très, vous voyez ce que je vais dire? Le bilan très décevant, d'accord? C'est très décevant le bilan. D'accord, vous voyez. Ça, c'est les déchets. Les amis, on se dit à très bientôt. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, Inch'Allah. Euh... Eh oui, je sais, il ne faut pas marcher seul, il ne faut pas marcher seul. Je sais, je sais les amis, ne vous inquiétez pas pour moi. Euh, on se dit à très bientôt les amis. Euh, J'ai un, un petit peu de prudence dans mon sac, d'accord Ne vous inquiétez pas. Et on se dit à très très très vite. Ceux qui veulent visiter euh, ici les voitures qui sont cramées hier, ils peuvent venir visiter, d'accord Il y a des gens qui guettent au cas où ça recommence. D'accord les amis euh, Bisous à vous, je vous embrasse, je vous aime et merci. N'oublions pas la mosquée euh, qui est en détresse. Venons en aide euh, à la mosquée s'il vous plaît les amis. N'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à participer sur euh, la cagnotte Litchi pour aider la mosquée euh, de Saint-André, Chemin Monnier qui est en détresse. Soyons tous unis, Inch'Allah, que Dieu nous aide, Inch'Allah. Merci à vous, à très bientôt, je vous embrasse, je vous aime.